Et donc, on va élever nos pensées vers Dieu, notre Père, et tous les bons esprits qui nous envoient pour nous accompagner, pour nous assister, nous aider dans notre parcours terrestre, notamment le guide spirituel, l'ange gardien de chacun de nous, pour les remercier de cette occasion que nous avons aujourd'hui, d'être à nouveau réunis pour étudier encore un autre aspect de de ces phases qui ont introduit la philosophie spirite, que nous puissions bien nous imprégner de ces enseignements, de les mettre en pratique si cela se présente, donner l'exemple autour de nous et qu'il puisse également être utile pour les esprits qui peuvent nous accompagner dans nos domiciles respectifs. Je vous ai mis le programme, je ne sais plus pas ce que vous le voyez. Donc, Aujourd'hui, on est déjà le 30 janvier, c'est la fin du mois de janvier, en plein hiver. Et donc, c'est le guide d'étude numéro 4 qui s'appelle « Les phénomènes médiumniques qui ont précédé le spiritisme ». Donc, c'est Heidsville et les tables tournantes. Alors, je, quand je regarde un petit peu, je pense que le module 3 et le module 4, euh, ouais, enfin, on aurait peut-être pu les vous mettre le module 4 à la place du module 2. Enfin bon, bref, il est là, c'est pas grave, hein, c'est pour une phase vraiment séquentielle. Et donc, euh, ben, sur le fascicule, nous y voilà. Est-ce que quelqu'un connaît Heightsville Vous en avez certainement déjà entendu parler. Hein? Et Heightsville, ben, c'était en 1848, mars 1848. Vous voyez? donc c'est euh, un peu moins de dix ans avant euh, le lancement du Livre des Esprits, qui était en avril 1857. Hein? Et donc en mars 1848, euh, dans cette petite ville de Heightsville, qui se situe dans, dans l'état de New York, je vais d'ailleurs vous montrer vite fait où c'est, si j'arrive à ouvrir Google Earth. D'ailleurs, Heightsville, je crois qu'on ne le trouve pas sur Google Earth. Il faut aller sur. Qu'est-ce qu'il est devenu Voilà. On va essayer. Hein. Ben non, voyez, ça, nous en, ça, ça nous emmène en Californie, donc ce n'est pas ça. Alors, on va chercher Rochester. Voilà, on retraverse de nouveau l'Amérique et on arrive à Rochester. Vous voyez, Donc, euh, je vais dézoomer. Donc, c'est une ville qui n'est pas loin euh, des Grands Lacs. Hein, vous voyez alors, par contre, euh, pou, pou, pou, pou, là, je me suis pris un petit peu, je ne sais pas comment il s'appelle ce dernier-là. Euh, Ontario, voilà. c'est près du lac Ontario. Donc, vous voyez, on dit que c'est dans l'état de New York, mais bon, New York, c'est quand même euh, très, très… Et vous voyez que l'état de New York, il a une forme euh, un peu… Il y a la ville de New York sur la côte, et puis ensuite, ça s'étend très, très loin dans les terres, hein, jusqu'à la frontière du Canada. Et donc, c'est situé dans cette région-là, d'accord euh, La petite ville de Highsville, où a eu lieu donc, euh, on, des phénomènes médiumniques qui avaient à l'époque fait un grand bruit, hein, ébranlé euh, l'opinion publique de l'époque. Et ces phénomènes, donc, ils ont eu lieu dans une petite maison où habitait la famille Fox. Euh, Fox, ça veut dire renard en français. Hein. Les événements après le premier dialogue avec l'esprit, le 31 mars 1848, ont enthousiasmé la population du village. Les premières démonstrations publiques des Sœurs Fox ont été organisées ben, dès l'année suivante, en hein, novembre 1849, entraînant la formation du premier groupe d'études du spiritualisme moderne. Donc, <coughs> quels étaient euh, ces phénomènes à Heidsville alors, on le verra un peu plus tard. Hein, ben c dans, il y avait c'était ce qu'on appelle aujourd'hui une maison hantée. Il y avait des coups frappés dans cette maison. Et, euh, alors, attendez, hop. Et ces coups, euh, donc euh, les, les, les, les filles, les trois filles de la famille Fox. Donc vous voyez la photo euh, derrière euh, Christophe. Hein, il a mis euh, une illustration vous voyez les trois sœurs Fox, hein, Kate, Margaret et Lee. Donc, euh, certainement, il y en avait qui, après, de, de ces trois filles, l'une ou l'autre qui était médium. Et donc, qui a permis euh, ce phénomène à effet physique hein, de, de maison hantée dans, dans, dans leur petite maisonnette. Et donc, les coups, ils étaient vraiment très, très forts, fréquents. La nuit, ça les empêchait de dormir, etc. Ils ont appelé la police. La police a fait le tour de la maison. Ils ont constaté qu'effectivement, il y avait des coups, mais personne n'a été capable de trouver l'origine, etc. Et puis, donc, ça, ça perdurait, ça perdurait, ça perdurait. Et à un moment donné, il y a la petite fille, Kate, hein, qui, qui, qui a commencé à jouer avec le phénomène en disant, euh, bah tiens, frappoir trois coups, et puis ils ont entendu trois coups. Tiens, frappoir cinq coups, et puis ils ont entendu cinq coups. Et donc ça, c'était, si vous voulez, le, le, comment dit, le, le déclencheur de, de l'originalité du phénomène, en ce sens que ce pas des bruits qui se faisaient comme ça, n'importe comment, de façon complètement aléatoire, mais qu'il euh, y avait une, une intelligence derrière ce phénomène. Et donc, ça suggérait que euh, bah, c'était une entité, enfin, il y avait une intelligence, un esprit, quoi, en d'autres termes, qui réalisait ces phénomènes et avec lequel ils ont pu dialoguer. Et donc, on ne part pas. Évidemment, c'est A, un coup, B, deux coups, euh, Z, 23 coups. Donc, vous voyez, pas, lettre par lettre, ce n'est pas très simple. Et ils ont réussi à savoir en fait, qu'il s'agissait d'un colporteur qui s'appelait Charles Rosema et qui avait été assassiné par l'ancien propriétaire de cette maison et euh, enterré quelque part dans la cave. Et donc, euh, le, le, ils, ils ont appelé la police, ils ont appel, il y a les journaux qui sont venus, il y a les religieux qui sont venus, il y a, des, il y a même des scientifiques qui ont commencé à venir. Et donc ça avait fait euh, un ramdam dans la presse, hein, comme c'est comme usuel aux États-Unis. Tout est très fortement médiatisé. On remarque que maintenant, ce n'est plus qu'aux États-Unis, c'est un peu pareil partout. Euh, donc de ce phénomène. Et de, évidemment, les, les fanatiques pour, les fanatiques contre, les religieux qui disaient que c'était le diable. Les scientifiques qui venaient démontrer qu'on euh, qu se moquait du monde et quand il, certains, quand ils ressortaient, ils disaient ben « non, non, euh, le phénomène est vraiment authentique, il y a quelque chose ». Et donc, les premières études sérieuses, hein, c'est ce qu'ils disent là, euh, ont commencé euh, à ce moment-là. Hein. Et il y a même eu, comment dire, des démonstrations publiques hein, dans la grande salle là, de Rochester que vous avez vue. Et euh, là aussi, il y avait du fanatisme. Les, les pauvres Sir Fox ont, ont failli être lynchés dans un de ces... Dans, un de ses, euh, dans une de ces démonstrations, mais il y a aussi eu la formation euh, donc des, des premiers groupes d'études de ce mouvement qu'on appelle aux États-Unis, que les Américains appellent « modern spiritualisme » ou « spiritualisme moderne hein. ». Ils n'ont pas appelé euh, « spiritisme euh, » comme, comme, euh, comme Kardec l'a fait. Hein. Le mot « spiritisme », c'était donc, un, on le verra, je pense, dans la prochaine leçon, un terme qui a été euh, inventé pour la première fois par Kardec. Les anglais ils ont préféré, les, les anglophones ont préféré appeler ce mouvement le spiritualisme moderne. Donc c'était euh, spiritualiste parce que la cause de ces phénomènes, c'était des esprits, et moderne ben, parce que ça sortait des mouvements spiritualistes traditionnels, qui étaient donc les, les, les différents mouvements religieux, et qui d'ailleurs n'acceptaient pas ce phénomène. Donc, voilà. Alors, le, ce phénomène de Hitesville, il a eu une répercussion en Europe, éveillant les consciences. Avec le phénomène des tables tournantes, il a préparé l'avènement du spiritisme. Et effectivement, donc, euh, il y a eu une répercussion, euh, le bruit, ça s'est bruité partout. Et puis donc, euh, alors là, on ne sait pas trop comment, ni où, mais en tout cas, partout dans le monde. Ben, en 1850, à partir de 1850, les gens ont commencé à faire tourner des tables. Donc, dans les grands salons, il n'y avait pas de télé, pas d'internet, pas beaucoup d'autres distractions. Et puis donc, le, le, la mode, entre guillemets, c'était que chacun, les personnes riches, en tout cas à Paris notamment, invite d'autres personnes qui, parce qu'il y avait le choix, parce que sur dix invitations, il fallait qu'il en choisisse une. Et donc, il choisissait l'invitation où il y avait euh, le plus d'originalité, où il y avait le plus exotique, ou, etc., où il y avait le mieux à manger. Ou, bon. Et donc, un, une de ces modes dans ces salons, à l'époque, c'était de faire tourner des tables. Et ça se produisait vraiment dans le monde entier. Hein. Il y en avait en Australie, euh, enfin, voilà, dans, dans le monde entier, ça, le, le, les gens faisaient comme euh, distraction tourner des tables. C'est donc ce qu'on appelle la mode des tables tournantes. Et donc là, il y a aussi eu des communications. Donc Vous aviez plusieurs salons à Paris qui le pratiquaient. Il y a euh, un petit témoignage d'une dame qui s'appelait Mademoiselle Huet, euh, qu'elle qu a publié dans la revue Le Spiritisme. Et donc, toute une série d'articles comme ça, où elle raconte dans quel salon, en citant tous les noms des personnages célèbres qui venaient dans les salons pour regarder ça, pour y participer, de, qui croyaient ou qui ne croyaient pas, etc. Donc, il euh, y a un récit de, de première main hein, d'une dame qui organisait ce genre de, de, de choses dans son salon. Et donc, vous trouverez cette revue Le Spiritisme dans euh, l'Encyclopédie Spirit. Oui, Christophe. Euh, euh. Oui, est-ce que je voudrais revenir sur l'épisode des surfox Fox. Euh, J'avais plusieurs questions. À, à l'époque, euh, les gens avaient quand même euh, une définition de ce qu'était un esprit. Ou ils ne savaient pas du tout ce que c'était que... <rire> euh, Il y avait une définition, oui. Ouais. Mais bon, elle n'était peut-être pas aussi claire que celle que nous avons reçue par la suite dans Kardec. Mais l'esprit, en fait, c'était, euh, en l'occurrence, Charles Rosemar, il avait été assassiné dans cette maison. Donc, l'esprit, c'était euh, l'esprit d'une personne qui avait vécu sur la terre et qui, qui était désincarnée. Mais, par exemple, les spiritualistes anglais, ils ont mis très longtemps, d'ailleurs, encore aujourd'hui, il y en a qui ne croient pas en la réincarnation. Par exemple, on sait pas… Ils, ils c'était clairement spiritualiste, c'est pour ça qu'on dit spiritualisme moderne donc l'esprit existe et survit après la mort mais euh, pas dans toute l'extension qu'on a que Kardec a développée par la suite parce que je ne sais pas si c'est une référence <coughs> si c'est une référence mais quand on voit souvent des westerns avec des, parce que c'est à peu près l'époque hein, quand on voit les, les indiens de l'époque ils disent toujours on parle aux esprits donc ils avaient quand même cette conception qu'on pouvait communiquer avec eux ou pas du tout oui, parce que le culte des ancêtres, il a toujours existé. Mmh. Hein? Dans, dans toutes les... Bah, notamment, tu parlais des Indiens d'Amérique, mmh. mais tu, tu, on l'a retrouvé le chez les Celtes. Mmh. Encore, il faut remonter au niveau de la préhistoire. Le culte des, des ancêtres, le culte des morts, le livre des morts en Égypte, on peut citer plein de... Donc, de... de... de fête, hein? Donc, que cette croyance de la survie de l'esprit, elle existait depuis que le monde existe. D'accord. Et apparemment, il y avait aussi un, un autre monsieur qui habitait dans cette maison avant que les, la famille Fox arrive, qui lui aussi avait déjà décelé des, des coups frappés, mais qui s'en était pas plus inquiété que ça, et qui il était parti quelques mois après. Je ne sais pas si c'est un fruit bon, parce que ce qui voudrait dire que le phénomène s'était produit avant l'arrivée des sœurs Fox. Alors, effectivement, le, le, on trouve des récits de, femmes, de, de, de maisons hantées, des récits de fantômes, euh, notamment dans les châteaux euh, en Angleterre ou en Écosse, ou au Pays de Galles, hein, euh, beaucoup plus anciens que ça. Oui. Mais là, là c'était vraiment chez les, dans la même maison que les surfox. Le... Voilà, l'originalité de ce phénomène, c'est la, la répercussion médiatique qu'il y a eu. Oui, bien sûr. d'accord. C'est surtout dans cette... Ce n'est pas parce que les phénomènes étaient nouveaux qu'ils n'ont jamais existé avant, non. C'est un phénomène naturel. Il existe depuis que la nature existe. C'est surtout dans la répercussion médiatique que le phénomène a eu. Et aussi dans ce que Arthur Conan Doyle... Donc là, bon, il y a deux, deux livres qui sont cités, hein, des livres de... qui viennent du Brésil. Mais il y a le, le livre le plus fouillé sur le sujet, c'est celui d'Arthur Conan Doyle qui a fait un livre « L'histoire du spiritisme » ou « du spiritualisme ». Et lui, donc, il avait fait toute une enquête à l'époque. Il était allé aux États-Unis, il avait interrogé toutes ces personnes qui avaient vécu ça encore, hein, les, qui étaient très jeunes à l'époque. Je ne sais pas s'il a pu interroger aussi une des sœurs Fox, c'est possible. Et donc, lui décrit vraiment dans le détail. Et il dit, c'est une, une invasion du monde spirituel qui a été organisée à l'époque. Les phénomènes se sont multipliés. Ben pour attirer l'attention, parce que euh, le temps était venu, les esprits, c'est pour ça qu'on dit c'est précurseur du spiritisme, le temps le titre, parce que ces phénomènes-là euh, ont euh, induit euh, différentes recherches, euh, différentes actions par différentes personnes, dont euh, cette action qui a été euh, donc menée par Alain Kardec. Ok, merci. Voilà. Alors, ce, ce, ce livre qui est cité là, Zeus Ventul et Francisco Tizen Alan Kardec, vous le trouverez hein, chez Pipino. C'est une biographie de Kardec en deux volumes. Et puis donc, euh, qui a été traduite en français. Et ces deux euh, auteurs, donc ils ont refait un résumé de ces phénomènes à l'époque. différentes. Euh, et donc, ils nous disent qu'en... À Paris, en 1853, la récréation la plus palpitante et originale était celle des tables tournantes. Les phénomènes constituaient pour la majorité des assistants un passe-temps comme un autre. Presque personne ne s'approfondissait dans l'étude de la cause de ces manifestations extraordinaires. De temps à autre, surgissait une explication plus ou moins prétentieuse qui était très vite négligée voilà. pour ne pas correspondre aux faits euh, observés. Voilà. Donc, euh, c'était un phénomène de mode. Et les gens ils y allaient, ils regardaient ça, ils disaient, tiens, c'est marrant, la table bouge. De temps en temps, l'un ou l'autre, ils étaient un peu heurtés par le phénomène hein, parce qu'il euh, y avait des preuves d'identité, euh, ils disaient des choses que seule la personne connaissait, etc. Bon, ça les avait peut-être un peu secoués à l'époque, mais beaucoup, euh, euh, après, ben, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont passés à autre chose. Quoi. Comme toutes les modes, euh, elles passent. Euh, et elle change. Par contre, ben, sur dix euh, personnes, ben, il y en a une ou deux ou peut-être trois euh, qui ont pris la chose sérieusement et qui ont, qui ont euh, réalisé des études, posé des questions, reçu des réponses, euh, etc. Hein? Donc, euh, c'est comme ça que ça commande. vous voyez, 1853, là, on s'approche quand même pas mal du livre des esprits. Et quand vous regardez, alors, si, si vous avez un site maintenant qui s'appelle Retro News, où la Bibliothèque nationale de France, elle a digitalisé beaucoup de, de journaux anciens, et notamment de cette époque-là. Donc, quand vous regardez dans ces journaux, dans les journaux de cette époque-là, il me semble que le Figaro existait déjà, hein, je peux me tromper, mais vous verrez qu'il y a très souvent, euh, quand vous les, les, les parcourez, euh, il y a très souvent des articles qui parlent de, ce, de ces tables tournantes et de ce qui se passait dans les salons de l'époque. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? <coughs> Sinon, ben écoutez, on va continuer. Donc, euh, voilà, c'est les phénomènes de Hidesville. Donc, là, vous avez un peu le, le détail. Hein? Donc, euh, la maison d'un nommé John Fox. Un petit village dans l'État de New York fut troublé par les manifestations. Des bruits inexplicables se faisaient entendre avec une telle intensité que rapidement le repos de la famille en fut troublé. Malgré les minutieuses recherches, on ne put trouver l'auteur de ce tapage insolite, mais bientôt on remarqua que la cause productrice semblait être intelligente. Voilà. Ça aussi, c'était le, le comment dire un, un déclencheur. Hein. Et puis donc, les filles qui avaient euh, Kate 11 ans hein, et les deux autres euh, euh, qui étaient un peu plus âgées qu'elle, hein, Kate, c'était la plus jeune, euh, alors que les coups, euh, appelés rap en anglais, hein, devenaient plus persistants et forts, a décidé de défier le mystère en engageant un dialogue avec ce que tous pensaient être le diable. Alors, monsieur le pied cassé, split foot, hein, c'est comme, comment dire, c'est… Euh, une manière pas très élégante d'appeler quelqu'un, hein, parce que ceux qui ont le sabot cassé devant, ce sont les, les, les pauvres. Hein. <rire> hein, fait comme moi en tapant dans ses mains. Et le bruit suivi immédiatement par le même nombre de coups. Puis Margaret, Madame Margaret dit par jeu. Maintenant, fais exactement comme moi. Compte 1, 2, 3, 4, et les coups correspondants sur 20 comme avant. Et est-ce un esprit? Alors, tiens, comment est-ce qu'il va répondre? Si, euh, si c'est oui, il faut donner deux coups, si c'est non, donner un coup. Et donc là, voyez avec des questions directes, il pouvait assez facilement répondre par oui ou par non. Et donc, est-ce un esprit, deux coups raisonnaires, dès qu'elle lui posait la question? Donc, ben voilà, c est, c est, il s'agit d'un esprit assassiné, donner deux coups. Et puis donc, est-ce que vous avez été assassiné dans, dans cette maison? Et boum, boum, réponse oui. Donc, vous voyez comment le dialogue s'est instauré, quoi. Pardon. Des voisins furent appelés, furent témoins de ces phénomènes. Toutes les moyens de surveillance furent pratiqués pour découvrir l'invisible frappeur. Hein, mais l'enquête de la famille, celle du voisinage fut inutile. On ne put découvrir la cause de causes naturelles ou matérielles, je dirais mieux, à ces singulières manifestations. Et puis donc, euh, voilà, il y a eu plusieurs expériences qui se sont suivies. Il y a eu des curieux qui sont venus. Euh, Isaac Post, hein, qui a eu l'idée de réciter à haute voix les lettres de l'alphabet en priant l'esprit de vouloir bien frapper un coup sur celles qui composaient les mots qu'il voulait faire comprendre. Donc là, c'était plus oui non, mais il arrivait à. à C'est comme ça qu'il a pu donner son nom. Hein. Euh, l'esprit le, le, le, s'appelait Charles Rosma, c'était un colporteur, etc. Voilà. Et donc, euh, bah voilà, c'était la, la télégraphie spirituelle qui avait été inventée par ce phénomène à effet physique. Et puis, c'est ce, le même procédé qu'ils ont utilisé en, après avec les tables tournantes. Sauf que, donc Au lieu d'être des coups qui sont frappés comme ça dans les murs ou les plafonds, les planchers de la maison, c'était des coups qui étaient frappés dans la table ou alors la table qui basculait, qui tapait avec un, un de ses pieds, un, un certain nombre de coups qui correspondaient à l'alphabet. Voilà. Et donc, il euh, y a eu bien sûr beaucoup d'intolérance, hein, parce que les religieux étaient assez fanatiques à l'époque. Euh, donc euh, il, il, il, la famille elle avait décidé de montrer publiquement euh, le, le phénomène donc euh, ils avaient réuni la population dans le Corinthian Hall hein, la plus grande salle de la ville de Rochester qui était là où je vous ai montré tout à l'heure sur la carte et alors évidemment il y a eu un grand tumulte où les sœurs Fox on, ont failli être lynchées voilà. donc vous voyez que toutes les idées nouvelles génèrent forcément des réactions violentes euh, pour ou pour, extrême pour ou contre voilà et puis donc quelques, peu d'années après 1850, vous voyez que c'était deux ans après on comptait déjà plusieurs milliers de spirites ou pour mieux dire de spiritualistes modernes aux états unis et après, ben, il y a eu de nombreux intellectuels aussi, des, des personnes qui ont fait des études sérieuses, comme le juge Edmonds, le professeur James Mapes, le, le célèbre, un autre professeur qui s'appelle Robert Hare, un, un quatrième qui s'appelle Robert Dale Owen, entre autres. Donc, ils ont, se sont intéressés au phénomène, ils l'ont étudié, et, euh, parce qu'ils voulaient donc aider les personnes pour, faire, pour découvrir la supercherie et tout, quoi. Mais euh, au contraire, euh, ils se sont rendus compte de l'authenticité du phénomène et ils ont fini par euh, l'étudier et écrire des livres. Donc, ce sont des livres aussi, vous pourrez les trouver euh, en anglais, évidemment, je pense qu'il n'y en a pas qu'un a été traduit en français, donc euh, sur euh, Google Books en ce moment, où il y a un autre site dédié pour euh, les livres de spiritualisme moderne. Et donc, euh, ces savants, <coughs> euh, ils étaient arrivés à la conclusion, oui, le phénomène est authentique. C'est un, ce un peu ce qui était arrivé à Kardec, sauf que là, c'était 7-8 ans plus tôt aux États-Unis. Voilà. Après, il y a eu donc, les tables tournantes. donc Vous voyez, euh, en France, ben, c'était le monde entier. Hein. Il y a eu, une, pas seulement en France, hein, une curiosité. Et puis très vite, ben, les gens, alors pourquoi une table ben, Parce que ben, quand on s'assoit à plusieurs, en général, on s'assoit autour d'une table. Hein. Même dans un salon où il y a des canapés, ben, il y a une petite table basse. Hein. Et, et c est, c est, ils ont utilisé la table parce que c'était l'objet le plus courant, le plus pratique euh, qu'on avait en général devant soi quand on se réunissait. C'est aussi bête que ça. Ça aurait pu être euh, à la limite n'importe quel objet. Voilà. Donc la presse, elle en faisait grand bruit. Donc là aussi, vous pourrez voir dans la presse, <coughs> il parle de… De, du physicien anglais Char, euh, Faraday, le chimiste Oeuvreuil, Chevreuil, le comte de Gasparin, le marquis Eudes de Mirville, tous, tous, tous ces gens-là qui, qui étaient relativement connus, ben, ils étaient face à ce phénomène et certains. Donc, Eudes de Mirville, par exemple, il a écrit euh, des livres hein, des esprits et de la, réal, de la réalité des phénomènes euh, spirites. Et donc, euh, que pour elle, vous trouverez assez facilement sur la Bibliothèque nationale de France après, ben, il y avait aussi l'abbé Moignot, donc euh, des euh, religieux. Hein. Arago, Babinet, quelques autres éminents hommes de science. Euh, donc, euh, <coughs> il voyait tout ça avec euh, supériorité et dédain, comme c'est dit ici. Mais euh, dès qu'il l'observait d'un peu, de, de, peu plus près, hein, il voyait qu'il n'y avait pas de, de tricherie et que le phénomène était effectivement authentique. Paris entière et assistait à et étonné à ce tourbillon féerique de phénomènes imprévus qui ne pouvaient créer pour la majorité que des imaginations hallucinées, mais dont la réalité en imposait aux plus sceptiques et frivoles. Voilà. Donc, euh, c est, c est, vous avez toujours comme ben, des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Hein. La presse, elle en parlait hein, les tables qui sautaient, qui bougeaient, qui l'évitaient parfois même. Hein. Voilà, Et, et donc, euh, vous trouverez dans, dans la presse, cette petit, petite étude à faire, un petit relevé, quoi, dans, maintenant avec Retro News, euh, donc de, de, de tous les articles qu'il y a eu à l'époque. Et euh, bon, ben voilà, euh, c'était un peu un phénomène de mode. Il y en a qui, après, ben, ont laissé tomber sans passer à autre chose. Euh, voilà, il y a Saint-Office euh, qui était venu en 1856. Et donc, il a condamné tous ces phénomènes hein, parce qu'il les attribuait au diable ou alors ils étaient la conséquence de l'hypnotisme et du magnétisme. Voilà. Mais peu de gens croyaient aux péripéties du diable déjà à l'époque. Hein, C'était quand même le siècle des Lumières, 50 ans après la Révolution française, où donc les religieux ils avaient été mis un peu, du moins leur influence dans, dans, dans le gouvernement de la France avait été considérablement réduite. Et donc, ils ont traité d'hérétiques les personnes par l'intermédiaire desquelles ils étaient produits. Voilà. Il y avait la concurrence de l'Église qui ne voyait pas ça d'un bon oeil. Voilà. Et donc, euh, les, le, le fait observé, c'était celui d'objets divers mis en mouvement, hein, tables tournantes. Euh, euh, mais il n'y avait pas que des tables tournantes, il y avait aussi des corbeilles. Et puis, ils ont, ils ont commencé les premières expériences d'écriture en mettant une courbeille avec euh, un petit bras qui, qui fixait un crayon sous une, sur une feuille de papier. Et donc le médium mettait les mains sur la courbeille et donc euh, ça, ça écrivait. Donc en fait, comme la courbeille, elle ne pouvait pas euh, se translater aussi facilement, elle tournait, elle pivotait sur elle-même. Et donc l'écriture, elle était euh, comme ça, dans, en, en spirale, dans un cercle. <rire> les, les, les trucs qu'ils avaient inventés à l'époque. Voilà. <coughs> Et donc, euh, il y a eu de plus en plus de manifestations intelligentes, c'est-à-dire que ça bougeait, la table bougeait pas n'importe comment, mais qu'au contraire, donc, comme je vous ai dit dans la courbeille, arrivait à écrire des phrases, des mots, euh, donc qui dénotaient euh, euh, une intelligence euh, de, comme cause de ce phénomène. Voilà. Donc, à partir de là, ça ne pouvait plus être l'effet du hasard, c'était plus des phénomènes... Euh, euh, aléatoire, mais on arrivait vraiment à obtenir des réponses intelligentes. C'est la première constatation qu'avait faite Kardec. Tout est fait à une cause, tout est fait intelligent à une cause intelligente. Voilà. Euh, donc, voilà la référence d'Arthur Conan Doyle. Hein. Le rôle de ces phénomènes, de cette phase initiale était accompli. Donc, cette invasion organisée... Hein. Et donc, euh, était, cette invasion a été programmée par les esprits supérieurs en vue de la venue d'une nouvelle ère pour du progrès pour les hommes. Donc, vous voyez, l'histoire du spiritualisme, chapitre 1, ce fameux livre de, de Conan Doyle qui, qui, qui existe en français. Alors, je ne sais pas s'il a été, je ne pense pas qu'il soit réédité, mais bon, on le trouve relativement facilement dans les... Nous, on doit l'avoir sur l'Encyclopédie spirit et puis vous le trouverez assez facilement chez les bouquinistes, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup d'éditions, y compris assez récemment. Et donc, vous voyez, euh, <coughs> au début, personne n'avait imaginé les esprits comme moyen d'expliquer le phénomène. C'est le phénomène lui-même qui, qui a révélé le mot. Qui êtes-vous hein et euh, la table, entre guillemets, répondait « je suis un esprit, j'ai vécu parmi vous et je suis mort ». Voilà, donc c'est les esprits eux-mêmes qui sont venus dire euh, que euh, la cause du phénomène, c'était eux, donc les esprits, donc de, de, des défunts qu'on croyait euh, enterrés à tout jamais pour les matérialistes ou alors… Euh, Éternellement au paradis ou en enfer pour ceux qui croyaient dans les religions, dans les conceptions des religions traditionnelles. Et donc là, ben, l'esprit sortait de l'enfer ou descendait du paradis pour venir se communiquer. Et c'est ça qui plaisait pas évidemment aux religieux traditionnels puisque ça venait contredire certaines de leurs affirmations de base. La même chose d'ailleurs s'était passée. Euh, je ne sais pas si vous avez pu suivre les conférences que j'ai données sur christianisme et spiritisme, euh, donc qui sont, qui sont sur le YouTube là, de, de Regard Spirit du LMSF entre autres. Euh, donc où, où les premiers, Jésus, les apôtres communiquaient avec les esprits. Hein, la Pentecôte c'est un des meilleurs exemples. Et donc, alors, euh, et donc, je, je vois Jackie là qui nous a écrit. Ben je pense que c'est euh, il me semble que c'est l'avenue, hein, parce que avenue ça vient du mot « avenir hein, ». Euh, effectivement, c'est un mot qui a deux sens. Hein, ça veut dire euh, le, le, le fait que quelque chose vienne, hein, et ça veut dire aussi, ben, c'est un, un équivalent pour le nom d'une rue. Voilà. Il me semble que c'est bien l'avenue, mais je, je vérifierai. Oui, donc les apôtres communiquaient, Jésus communiquait. Les apôtres, après la mort de Jésus, ben, il y a eu plusieurs phénomènes d'apparition, etc. Et tous les premiers chrétiens communiquaient avec les esprits. Euh, et là, ben, à partir du moment où s'est installée la hiérarchie sacerdotale, hein, l'Église, le, le Vatican, euh, enfin, voilà, euh, ben, ça leur plaisait pas trop parce qu'eux voulaient dominer, justement, euh, encadrer euh, tous, les, tous, les chrétis, tous les catholiques, enfin tous les religieux de l'époque. Et ils voyaient d'un mauvais œil que les fidèles pouvaient recevoir des informations directes sans passer par eux. Et qui plus est, ces informations, les esprits qui se communiquaient à l'époque, qui, qui, qui disaient « non, il ne faut pas faire de hiérarchie, ce qu'ils font là, ce n'est pas bien, ce n'est pas ça que Jésus avait dit de faire, etc. » Donc en plus, ça les contredisait, donc ils ont très vite exclu tous les gens qui faisaient tourner des tables, ils ont traité d'hérétiques, condamnés, voire même brûlés sur des bûchers, voilà comment ça s'est passé. Et donc pour réprimer euh, cette, ces phénomènes de, de communication avec les défunts. Donc vous voyez, là, c'est juste, euh, comme le dit, cette invasion organisée au milieu du XVIIIe siècle pour qu'on se réintéresse à ces choses. Mais euh, elles existaient partout euh, depuis très longtemps. Et donc les, les, la, la hiérarchie de l'Église qui avait euh, réprimé ce phénomène. Il y a 1800 ans enfin auparavant, vous voyez d'un mauvais oeil que le phénomène revenait sous une autre forme au milieu du 19e siècle. <coughs> voilà, bah, écoutez, donc pour le cours d'aujourd'hui, je vois que je suis là je pourrais peut-être même le résumer un peu plus dans un autre cours. Hein. On verra si jamais j'arrive à trop de, trop de leçons. Est-ce que vous avez encore des questions par rapport à ce, à ce phénomène ou alors ce que je pourrais faire, par exemple, on est en train de tester le nouveau cours, euh, le compléter avec euh, les phénomènes encore plus anciens. Hein. Donc, euh, décrire un peu plus euh, sur le livre des morts des Égyptiens, euh, les, les quelques images qui reviennent aussi de, de l'anthropologie, hein, sur la préhistoire, où il y avait aussi de, ce culte des morts. Les pyramides, typiquement, hein, les tombes des pharaons, enfin tout ça, c'est... Euh, vous voyez, ils il croyaient en la survie et puis euh, ben, ils pratiquaient euh, déjà la médiumnité. Donc, vous aviez les, les pitonistes en, en, en Grèce, hein. vous aviez les druidesses chez les druides. Il, il y en avait vraiment partout, y compris d'ailleurs dans les religions orientales. Oui. À ce propos, Charles, il y a eu un, un article qui est paru dans Science et Avenir et peut-être dans d'autres revues, il y a à peu près 2-3 mois, à propos de tablettes babyloniennes, donc, qui datent de, de plus de 2000 ans, hein, qui doivent dater de 3000, 3500 ans. Euh, sur ces tablettes était écrit un, un exorcisme, et en fait, ils viennent de retrouver, euh, par hasard, par le plus grand des hasards, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait l'éclairage était tel que lorsqu'une personne du muséum euh, d'histoire naturelle en Angleterre est passée devant ces tablettes, il a vu qu'il y avait un petit dessin sur euh, ces tablettes, et en fait il a regardé, et ce petit dessin on voit qu'il s'agit en fait d'un euh, homme qui était ligoté à une femme et en fait le... le ça correspond exactement à ce qui était écrit sur la tablette, c'est-à-dire un exorcisme pour libérer la femme de cet homme-esprit. Et en fait, l'homme, c'est un esprit, parce qu'on le remarque bien sur la tablette, c'est vraiment bien fait. Il y a 3500 ans. Voilà. Et, ben voilà. Donc, euh, si. Et puis, c'est tout à fait compréhensible, hein, parce que c'est un phénomène naturel. Les phénomènes naturels, ils existent depuis que la nature existe, hein, on est bien d'accord. Alors, après, ben, vous avez la répression qu'il peut y avoir autour de ces phénomènes pour différentes raisons. En hein, l'occurrence, c'était pour euh, que l'Église puisse garder son pouvoir et sa domination sur la masse des fidèles. Euh, et, et donc, à un moment, à un moment donné, ben, ça revient. Hein, le phénomène qui finit par se reproduire, euh, euh, c'est pour ça que le... le, le, le euh, comment dire L'expression utilisée par Arthur Conan Doyle, elle est très bonne, hein, c'est une invasion organisée. Les esprits avaient organisé ça parce que euh, les, les, les personnes à l'époque, au milieu du 19e siècle, étaient déjà suffisamment mûres pour analyser le phénomène d'une manière objective et établir, hein, comme l'ont fait les spiritualistes modernes et puis comme l'a fait Alain Kardec par la suite, euh, l'authenticité de ces phénomènes, euh, établir aussi des, des preuves matérielles, entre guillemets, donc de l'existence et de la survie des esprits. Donc, euh, les phénomènes se reproduisent, mais d'une façon euh, qui est adaptée chaque fois euh, à l'évolution de, des conceptions, l'évolution des intelligences. Et vous voyez, la même réaction a eu lieu. Hein. Les, les, les, les, le Vatican l'avait rejeté. À l'époque, les religions plutôt évangéliques aux États-Unis, à Iceville, pareil, hein. ils s'étaient ils élevés contre ces phénomènes. Tout de suite, bah, la, la, la stratégie, c'était de l'attribuer au diable, quoi, en disant que c'est le malin, etc., qui était d'ailleurs la même que celle qu'ils avaient utilisée euh, un, un millénaire et quelques auparavant. Et pourtant, euh, elle, elle, elle bouge, hein, comme disait Galilée et si Mueve, au sujet de, de, de, de la Terre. Ils ont beau s'y opposer, ben, voilà, donc ça s'est quand même relativement développé. Puis mon Kardec qui en a fait euh, quelque chose de, de, de, de sérieux, donc euh, qu'on verra euh, dans la suite, et comme on le connaît déjà. <coughs> qu'on pourrait encore dire sur ce sujet Oui, en fait, ce, à propos de cette tablette, donc, ils disent que c'est le premier fantôme euh, dessiné, et c'est au British Museum, bien sûr, le musée d'histoire naturelle, c'est à Paris. Hein. C'est le British Museum de Londres. Voilà, je vais oui. me renseigner entre-temps. Après, voilà. bon, euh, vous lisez le génie celtique. Pardon Léon Denis décrit aussi hein, les, les, le culte euh, des esprits chez les, chez les Celtes à l'époque, hein, chez les Gaulois, hein, les, les tout premiers. Et donc, euh, ils, eux, par contre, ils croyaient aussi en la réincarnation. Hein, C'est pour ça qu'ils allaient dans les batailles euh, euh, torse nu, avec le courage, pas peur de mourir, etc. Euh, et bien sûr, ça, ils n'ont pas fait le poids par rapport aux armées romaines qui avaient déjà des armures, des boucliers, des lances… Euh, un armement entre guillemets beaucoup plus moderne quoi et, et donc les gaulois ils allaient jusqu'à se prêter de l'argent à rembourser sur une autre vie ils allaient vraiment très très loin dans, dans cette croyance de la réincarnation qui leur était donc inculquée par les druides de l'époque sinon charles est ce qu'on peut dire que par rapport à notre histoire hein, euh celle qu'on qu peut à peu près définir euh, que la première communication médiumnique a eu lieu avec Moïse oui ben, alors non je pense pas il y en a eu avant mais oui, Moïse sûrement, en est une non. effectivement le, le décalogue les tables de la loi qu'il a reçue sur le mont Sinaï ben c'était de, de la psychographie clairement alors après bon euh, comment est-ce qu'il faisait à l'époque c'était et Jésus quand il était euh, dans l'épisode de la femme adultère là il avait pris <coughs> un bâton, il avait écrit des signes sur le sable. Donc, c'était aussi une forme de psychographie. Les esprits lui avaient dicté la réponse que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Voilà. Il a reçu un petit coup de main de, de, de, de ses collègues qui étaient restés, qui l'assistaient depuis le monde spirituel pour se sortir de cette situation qui pouvait ressembler à une impasse. Et donc, Moïse aussi. Mais avant Moïse, il y en a eu aussi, c'est... 3, euh, 3500 ans avant Jésus-Christ comme le dit euh, Michel ben c'était avant Moïse hein. Moïse c'était que 2500 ans avant Jésus-Christ bon après c'est sûr plus on recule plus euh, les phénomènes deviennent entre guillemets flous mais on arrive clairement à les reconnaître hein. le livre des morts des Égyptiens c'est pas exactement son histoire quand est-ce qu'il a commencé mais c'est très clair aussi hein, sur euh, notamment la, la, la médiumnité et, et, et d'ailleurs quand vous regardez l'Ancien Testament, hein, Moïse, il avait interdit la pratique de la médiumnité. Hein? Et pourquoi ben Parce qu'à l'époque, ce qu'il avait interdit, en fait, c'était les, les personnes, qui, des petits malins qui faisaient de la voyance et qui exploitaient euh, financièrement la crédulité, la superstition d'autres personnes. C'est ça qu'il avait interdit, Moïse. Et vous voyez, 3500 ans plus tard, ben, ça existe encore. Euh, un, ou plutôt, deux, attendez, voir que je me ouais, Moïse était 1500 ans avant Jésus-Christ, pardon, je me suis trompé tout à l'heure. Donc, il y a 3500 ans, il y avait déjà ce genre d'abus qu'on voit d'ailleurs toujours aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, évidemment, on l'interdit plus, hein, mais euh, c est, c est, il, y a, il y a toujours encore autant d'abus dans ce domaine-là. Donc, ça, ça existait déjà il y a 3500 ans, au moins, si pas encore auparavant. C'est tout cette, ce mythe qu'il y a derrière tout ça, hein, l'enfer, le paradis, le diable, etc., qui, qui, qui, qui quelque part a commencé à tomber euh, en ce moment... Ah, merci Michel pour le lien. Donc, il a commencé à tomber euh, à ce moment-là, euh, au milieu du 19e siècle. Et pourquoi à ce moment-là et pas avant ben, Avant, euh, ben, les, les gens, la famille Fox, on l'aurait fait brûler sur un bûcher. Hein. Oui, avant les révolutions américaines, qui est donc en 1778 même, il me semble, ou en France en 1789, avec le, le, le pouvoir de, de, de l'Église, ben, on, on les aurait traités de sorciers, de sorcières, on les aurait brûlés sur un bûcher, donc ça aurait été trop tôt. Hein. Et, et à cette époque-là, ben, grâce à ce vent de liberté qui avait commencé à souffler un peu partout, hein, euh, les phénomènes sont vraiment arrivés à un moment où il n'y avait plus ce. ce... S'ils étaient venus plus tôt, ils auraient été très vite étouffés et réprimés euh, à la base par les pouvoirs religieux de l'époque. Et, et là, non, le phénomène il a pu prendre euh, la, une, une dimension internationale, comme on l'a vu. Je pense aussi que c'est grâce aux idées de la science, parce que sans les idées de la science et sans cette science qui prenait au 19e siècle, ce fameux siècle des, des Lumières, en fait, on n'aurait jamais pu dire que pour un effet intelligent, il y avait une cause intelligente. Parce qu'à l'époque, il y avait, enfin avant, il y avait des générations spontanées, il y avait des choses comme ça, alors que la science a amené justement ce principe-là. Et ce principe-là, il a été appliqué par Allan Kardec, en fait. C'est ça, c est, c est, en fait, c'est la loi de causalité. Des, Descartes était passé par là quelques décennies auparavant. Hein. Mm. Il y avait le positivisme, Auguste Comte, le scientisme, tous ces courants scientifiques, effectivement, qui étaient, qui étaient arrivés, qui ont malheureusement, entre guillemets, versé vers le matérialisme, et puis situation dans laquelle on est toujours encore aujourd'hui. Alors que là, ben, il y avait des phénomènes spiritualistes et relativement peu s'y sont intéressés. On en citait quelques noms. En France, ben, il y aura Alain Kardec et puis quelques autres qui s'y sont intéressés, mais la majorité s'en est complètement désintéressée. Et, et il y avait aussi en France, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, après la révolution, il y a eu dans, parmi les philosophes un dénommé Mène de Biran. Ça vous dit quelque chose hein? J'ai déjà dû en parler à un moment donné. Et ce Mène de Biran a développé une philosophie qui s'appelait le spiritualisme rationnel ou le spiritualisme français. Et donc, euh, par l'introspection, il était arrivé à la conclusion que euh, certains des, des, des, des certaines des propriétés ou des attributs de l'être humain ne pouvaient pas résider dans le corps physique. Par exemple, la volonté n'avait pas, pas sa cause dans le corps physique, mais avait sa cause à l'extérieur du corps physique, donc dans l'esprit, dans l'âme. Et donc, c'est pour ça que c'était une philosophie euh, appelée spiritualisme. Et donc, il était arrivé à cette philosophie, euh, <coughs> par l'introspection, et, et cette philosophie a pris un développement. Quoi. Donc, euh, euh, il y avait euh, les sciences psychologiques, c'est une expression que Kardec utilise souvent et qui, qui était vraiment classée comme une science à l'époque. Hein, dans les sciences humaines, il y avait des sciences psychologiques euh, qui, qui étudiaient euh, toutes ces questions de, de l'âme. Ça avait débouché aussi sur des, des, des questions de moralité. Hein. Euh, mais tout ça d'un point de vue, avec une approche purement philosophique ou purement scientifique. Et donc, ça, c'était au début, c'était avant un peu. Hein, les semaines de Biran, c'était euh, euh, tout de suite après la révolution, donc tout à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Et cette philosophie, elle s'était développée. Euh, les semaines de Biran ont eu plusieurs... Euh, adeptes hein, relativement connus et donc l'un d'eux, Victor Cousin, euh, il, il était professeur à la Sorbonne et donc pendant plusieurs années, hein, quand le régime le permettait, évidemment pendant la restauration, quand les rois et les religions sont revenus euh, après la chute de Napoléon Ier, ben, là aussi il y a eu une répression euh, Victor Cousin, il a été viré de la Sorbonne, quoi. mais il y est revenu un peu plus tard, en 1830, me semble-t-il, quand il y a eu une nouvelle révolution pour en finir avec le régime de la restauration. Et donc, pendant plusieurs années, ce spiritualisme rationnel était enseigné dans les cours de philosophie, non seulement à la Sorbonne, mais aussi dans les, dans les, dans les lycées. Les, les élèves apprenaient cette philosophie de spiritualisme rationnel. Donc, il n'y avait pas euh, ce, ce matérialisme euh, omniprésent comme on a aujourd'hui. Et donc, euh, on, on a un, un collègue là dans le mouvement Spirit qui habite euh, euh, pas loin de Rennes, qui est en, en train de faire en ce moment un doctorat en philosophie. Et donc, quand il a posé la question euh, à ses professeurs, s'ils connaissaient même de Biran, il est pratiquement pas connu. Il a pratiquement pas eu d'études ou de travaux faits euh, sur euh, la philosophie, sur le spiritualisme rationnel. Et la raison, c'est que euh, dans les chez les intellectuels, hein, dans les universités, euh, un peu partout, hein, euh, le, le, tout ce qui est spiritualiste, tout ce qui rappelle Dieu, enfin tout ce qui touche à ces questions morales et tout, c'est euh, considéré comme des religions, comme des superstitions, parce que le paradigme de dominant, régnant, c'est le paradigme matérialiste. Malheureusement, mais euh, dans d'autres pays, comme euh, alors c'est justement là où c'est pour cette raison-là que cette, ce, ce, cette philosophie de spiritualisme rationnel ou spiritualisme français qui est très très peu commentée en France, vous le trouverez quand même sur Wikipédia, euh, est revenue par euh, le Portugal ou le Brésil. Les, les, la majorité des livres que vous trouverez sur Maine de Biran ont été écrits au Portugal ou au Brésil, parce que là-bas, cette philosophie, elle a perduré bien plus longtemps que chez nous. C'est encore un des joyaux de l'intellectualité française qu'on qu a négligé en France et qui, qui a mûri, qui s'est développé ailleurs. Alors, on a scanné un livre de de Biran ou sur de Biran parce que je ne crois pas qu'il ait écrit de livre lui-même, euh, et on l'a mis sur l'Encyclopédie Spirit. Hein, donc, euh, Vous pouvez aller euh, le chercher si vous voulez. Et vous verrez, ils hein, sont vraiment allés euh, très très loin, hein, Victor Cousin. Le dernier représentant de ce courant de spiritualisme rationnel, c'était euh, Henri Bergson. Voilà, donc c'est arrivé jusqu'au début du XXe euh, siècle. Mais après, bon, le, le rouleau compresseur matérialiste est passé euh, et, et a écrasé, a fait disparaître tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même dans les universités de philosophie, euh, même de Biron, il est très, très, très peu connu. Mais bon, il faut qu'on travaille en France, justement. C'est le, le, le but. Euh du spiritisme, c'est donc d'éveiller l'attention des gens sur le spiritualisme, le fait que l'esprit existe, qu'il survit à la mort, qu'il y a plein de phénomènes de plus en plus qui, qui tendent à prouver ça, comme ces phénomènes de table tournante qui ont eu lieu à l'époque. Aujourd'hui, ils ont pris des formes comme la médiumnité. Et Vous avez d'autres phénomènes nouveaux, une nouvelle invasion qui, qui, qui est arrivée depuis les années 1970, eh c'est les expériences de mort imminente, les livres de Raymond Moody, La vie après la vie, les progrès des techniques médicales, notamment de réanimation, qui ont fait que ce genre de phénomène s'est multiplié. Vous avez de plus en plus d'expérienceurs, hein, c'est genre 10 à peu près hein, de, de, des personnes qui sont réanimées, qui ont fait une EMI, qui le racontent, qui changent complètement. Et donc, c'est le phénomène aujourd'hui, hein, un des phénomènes forts, en plus de la médiumnité, donc qui, qui interpelle un peu, qui ébranle un peu ce, ce dogme matérialiste de, de, de la science actuelle. Et comme le oui, disait Allan Kardec, hein, est, euh, quel est le plus grand ennemi du spiritisme ben, C'est le matérialisme, hein, euh, qu'il faut combattre, non pas en faisant des manifestations ou avec violence, euh, ni même de la violence verbale, mais qu'il faut combattre avec des arguments. Alors, j'ai coupé quelqu'un oh, Non, enfin, tu parlais d'expérience de mort imminente. Moi, j'ai plus de facilité aujourd'hui à raconter mon accident que, ah ben à dire voilà. que je fais des études spirites, mais c'est un très bon tremplin, justement, puisque ça permet de faire un, de faire un lien et d'aller après vers le spiritisme. Mais malgré ça, euh, après, c'est déjà plus difficile. Euh, mais euh, euh, ça laisse à réfléchir, mais les gens ne vont pas plus loin. Est-ce qu'on est, est qu peut considérer qu'en fait, euh, imagine que demain, quelqu'un d'assez connu monte, je sais pas, en haut du Mont-Blanc et puis qu'il redescende avec toute une troupe de journalistes qui l'attendent en bas à Internet et qui disent, voilà, je redescends du Mont-Blanc, je viens de parler à Dieu, j'ai dix nouveaux commandements, est-ce qu'on va le croire ben, bien sûr que non. En fait, c'est toujours pareil. Donc, ben, voilà, Donc, Christophe, tu as fait une EMI. Donc, vous voyez, sur 10, il y en a déjà au moins un. Et, et des personnes qui ont fait des EMI, personnellement, je connais plusieurs, hein, je connais beaucoup. Donc, ça, ça prend vraiment un pourcentage d'une population assez, import, assez importante. Et ces personnes-là sont, euh, entre, quand on leur demande, est-ce que euh, la plupart répondent qu'après leur EMI, ils ont complètement changé et ont mieux la plupart des personnes disent ça. C'est le, le travail qu'a fait Pim van Lomel. On ne peut pas aller vérifier est-ce qu'ils étaient bien dans un tunnel, s'ils ont bien vu un être de lumière. Ça, c'est subjectif. Ça ne peut pas être vérifiable scientifiquement. Mais ce qui peut être vérifié scientifiquement, c'est comment était la personne avant et comment est-ce qu'elle est après. Et, est, et ça, c'est objectif. Là, les personnes, il y en a certaines qui ont complètement changé. J'ai failli finir à l'asile, même, donc, mais <rire> c'est pour te dire que. Oui, parce qu'à l'époque, c'était difficile d'en parler. Hein Raymond voilà. Moody, il a vraiment euh, lancé un pavé dans la mare, il a osé, parce que la, la, la, la plupart des gens, effectivement, n'osent même pas en parler de peur d'être pris pour des fous. Hein c'est comme les personnes qui sont médiums, hein les, les, les jeunes qui sont médiums, s'ils vont le dire au psychiatre, euh, ils courent un risque. Oui, Morissette oui, il y a euh, Melvin Morse qui avait fait des études sur euh, les EMI chez les enfants. Oui. Et en fait, la plupart des enfants s'exprimaient à travers un dessin. Et euh, ce dessin, il bah, les plaçait tout le temps dans l'eau, voilà, dans un liquide. Il voilà, ne parlait mmh. pas du tout de tunnel, il parlait de liquide. Voilà, donc et puis les enfants, pareil, bon, leur imagination est parfois assez fertile. Hein, du moins, c'est ce qu'on dit. Mais souvent, les enfants ben, décrivent des choses qui, pour eux, sont réelles. Alors, quand oui. on dit que le récit des expérienceurs ne peut pas être vérifié, il y a quand même des choses objectives. Hein? Par exemple, quand ils étaient sur la table de réanimation, que l'électroencéphalogramme était plat, ces personnes-là ont entendu, mémorisé et pu répéter après ce que, ce que le médecin, les infirmiers, les gens qui étaient dans la salle disaient. Il y en a qui ont même pu dire qu'est-ce qui s'était passé dans, dans la salle à côté. Donc, ils ont pu rapporter des éléments objectifs. Il y en a un, ils avaient égaré son dentier. Et donc, quand, quand une infirmière était venue le voir, après, quelques jours après sa réanimation, il a reconnu, ah, ben vous, voilà, c'est vous qui avez pris mon dentier, qu'il avait posé dans un tiroir euh, d'un meuble de la salle d'opération. Et quand ils sont allés voir, ils ont effectivement retrouvé le dentier là-bas. Donc, il y a quelques éléments objectifs dans ce que racontent euh, les expérienceurs de MI. Mais bon, aujourd'hui, c'est comme une vague qui vient. Donc, c'est un peu comme celle qu'on avait vue. C'est pour ça que je dis, c'est une nouvelle forme de cette invasion hein, pour nous amener au spiritualisme, un petit coup de main que les esprits nous donnent. Hein, et donc, euh, qui... Euh, vont interpeller les gens pour dire euh, oui effectivement euh, l'esprit existe on voit pas pourquoi euh, personne n'a jamais démontré qu'il n'existe pas et là il y a des phénomènes qui s'accumulent et qui tendent à prouver le contraire donc pourquoi pas et c'est ça qui la grosse difficulté qu'on a aujourd'hui pourquoi est-ce que en tant que en, en étant inspiré que les gens nous regardent souvent de travers etc c'est parce que leur disque dur a été formaté matérialiste d'une façon dogmatique et imposée quand ils étaient jeunes. Le mien aussi a été formaté comme ça. Et puis donc, quand on fait face à... Quand on, ça fait sortir un peu les, les gens, les scientifiques notamment, de leur zone de confort. Ils ne sont pas à l'aise du tout. Donc, ils bloquent, ils rejettent, ils, ils raillent. C'est le lot quotidien de chacun de nous, en fait. Mais après, quand, quand on prend le, finalement le, la, la trajectoire de, depuis, depuis Moïse, on sait que, que Moïse il avait eu effectivement il ses dix commandements parce que le peuple, à l'époque, n'était euh, pas très raisonnable et qu'il fallait ramener un peu de moralité. Oui. Euh, Par le, le livre des esprits, finalement, euh, le message, il est simple, c'est devenir meilleur afin d'atteindre la perfection. Et puis, bah, les expérienceurs, on voit effectivement qu'ils ont totalement changé, pour certains et la plupart, en bien. Mais euh, on s'aperçoit que finalement, euh, 3500 ans après, on est toujours au même point. C'est-à-dire que c'est l'aspect moral qui doit changer dans l'humanité. Tant qu'il ne changera pas, on, ça ne sert à rien d'aller plus loin de toute façon. Je pense qu'il ne se passera rien d'autre tant que l'humanité n'aura pas changé de comportement. C'est vrai. Et, et c'est là aussi où... Même les gens qui étudient les phénomènes comme les, les tables tournantes ou les raps, comme on a vu ici, hein, les maisons hantées, ou même ceux qui étudient la médiumnité, l'ectoplasme, les matérialisations, comme Charles Richet, par exemple, hein, dans son traité de métapsychique, ils il, il se limitent volontairement aux phénomènes. Et il l'écrit dans l'introduction de son bouquin, « Allez plus loin, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas ma mission ». Alors que Kardec, lui, non, il, il a vu le phénomène, il l'a décrit, il l'a étudié, mais il est allé tout de suite plus loin. « Ah oui, mais les esprits existent. Ah bon, mais d'où ils viennent Où ils vont Qu'est-ce qu'ils deviennent Qu'est-ce que le bien ou le mal Comment ils sont de l'autre côté en fonction de ce qu'ils ont fait dans leur vie ?» Donc Kardec, il, est, il a tout de suite fait le pas, dès le livre des esprits, hein, d'en déduire toutes les conséquences philosophiques et morales de ce phénomène, du fait que l'esprit existe et qu'il survit. Alors que le, le, le, la parapsychologie, la métapsychique, ils en sont encore à faire des calculs pour démontrer par A plus B que la télépathie existe que, pour, pour établir la véracité des phénomènes. Quoi. Hein? Ils en sont encore là. Et, et, mais bon, au niveau des EMI, c'est pareil. Il y en a beaucoup qui voient ça comme une hallucination, comme certaines propriétés du cerveau. Ils arrivent toujours à trouver des explications qui fonctionnent dans certains cas mais ceux qui l'ont vécu, et c'est là où j'ai vu une émission à la télé, à la, à la télé belge, c'était il y a, je réfléchis, entre 5 et 10 ans à peu près, donc peut-être encore la retrouver peut-être dans, leur, dans leurs archives, où donc c'était une émission assez longue, comme ça d'une heure ou peut-être même plus, où la télé belge avait interviewé deux expérienceurs d'EMI. Et donc, il y avait une dame et, et, et un monsieur. Et le monsieur, lui, il était euh, vraiment quelqu'un qui avait complètement changé après cette expérience. Quoi. Alors que la dame, non, euh, elle est tombée dans des trucs fumeux, dans des conceptions bizarroïdes et finalement, elle gagne de l'argent en, en faisant de la médiumnité payante, ce genre de choses. Quoi. Oups. Donc, il y, en a, il y en a qui tournent bien et d'autres qui tournent un peu moins bien. Tout comme il y a des expériences de mort imminente qui sont positives et il y en a aussi qui sont négatives. Donc déjà, les positives, beaucoup de gens hésitent à en parler parce qu'ils ont peur d'être pris pour des fous. Mais maintenant, heureusement, de moins en moins, hein, puisque le phénomène se divulgue. Mais ceux qui ont fait des EMI négatives, au lieu d'être dans un tunnel de lumière, de, de voir des esprits de lumière, etc., se sont retrouvés dans des situations un peu comme on voit au début du film d'eau solaire, hein ou quand André-Louise était dans le seuil, eh bien, ceux-là, euh, ils prendront ça pour un cauchemar, ils n'en parleront même pas, ils chercheront à l'oublier le plus vite possible. Voyez Et ce monsieur, moi, je me souviens très bien à la fin, euh, donc la, la, la, la, la présentatrice de l'émission euh, sur la radio, sur la télévision belge, demandait, mais, mais euh, finalement, le monde des esprits, les esprits, est-ce que vous y croyez et le monsieur qui regardait comme ça bizarrement il dit « mais madame, je l'ai vu <rire> hein, je l'ai vécu » et donc euh, c'est là où on voit la force de conviction que ça peut donner euh, chez l'expérienceur mais qui <rire> souvent euh, a du mal à le faire accepter euh, par les gens qui sont autour de lui et pour, et pour nous spirites, spirit donc on, hein, on les spirites avant le livre de, Léron, de Raymond Moody, ben ce phénomène-là, en fait, il est venu euh, apporter des confirmations supplémentaires. Et d'ailleurs, en regardant bien dans d'anciennes revues, vous trouverez euh, des, des, des, ce fameux tableau avec le tunnel. Là. Il y a un tableau avec le tunnel hein, de passage, je ne sais plus de, de quel auteur c'est, mais c'était aussi il y a quelques siècles, hein, c'était bien avant. Donc, euh, même ce, et puis Lazare, l'histoire ne le dit pas, mais les, les, tous les gens qui sont passés par des états comme ça de, de, de mort imminente et qui se sont entre guillemets réanimés tout seuls, euh, que la nature a fait revenir, on, il y en a beaucoup qui ont certainement eu ces expériences là aussi depuis Matusalem, depuis les Égyptiens, même avant. Le tableau, je crois que c'est de Jérôme Bosch. Voilà, Jérôme oui. Bosch, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez, il y, y a un tunnel comme ça, et puis donc, voilà. avec de la lumière au fond, et puis on voit des gens qui traversent le tunnel. Oui, dans, dans, dans tous les documentaires ou dans tous les, toutes voilà. les conférences. Il été, était un tableau qui était, euh, comment dire, ben, Jérôme Bosch, il avait peut-être vécu ça aussi. Voilà, il en a fait un tableau. Ou peut-être même en rêve, ou, voilà, parce que… Oui, Stéphane Alix aussi, donc, euh, sur, euh, qui, qui, qui publie la fameuse revue, in, l'INRES, hein, c'est ça, mmh. et la revue Inexplorée, euh, publie énormément, et puis maintenant donc, sur TV euh, INRES, qui, qui, qui, est, qui est payante malheureusement, ben, il y a pas mal de, de y compris d'ailleurs des, des documentaires sur l'Incard. avec je m'étais abonné un petit peu pour voir le, le documentaire fait par, alors je me souviens plus du nom du réalisateur, euh, sur, sur Alain Kardec et puis où il interviewait un certain nombre de personnes et j'avais trouvé ça extrêmement positif parce que euh, autant euh, c'était assez euh, <coughs> dur souvent hein, sarcastique euh, autant là je, on sent que même dans les milieux scientifiques le, le respect pour euh, l'œuvre d'Alain Kardec il va quand même en croissant et donc ça on progresse hein, ça, doucement mais on progresse Mais il y a encore du boulot. Il y a encore du travail, oui. Bon, après, moi, personnellement, bon, je ne me prends pas la tête avec ça. Hein. On ne fait pas de prosélytisme, on ne cherche pas à convaincre les gens à tout prix. Bon, les, les, gens, euh, les gens croient ou ne croient pas, bon, c'est un peu subjectif. Il y a des gens qui sont mûrs, d'autres qui ne sont pas mûrs. Mais nous, en tant que spirit, euh, donc on voit ben, l'effet que ça fait sur les spirites. Hein. Bon, je, je... Personnellement, ben, quand j'étais plus jeune, je n'étais pas comme, comme je suis aujourd'hui. J'ai quand même beaucoup changé sur pas mal de points de vue. Et je pense en mieux. Et puis, on voit beaucoup de gens aussi qui, que ça aide. Surtout, les, les gens que ça aide le plus, ce sont les personnes qui sont médiums et qui, qui subissent la médiumnité. Les gens qui, qui sont médiums et qui ne savent pas ce que c'est, qui ne savent pas quoi faire avec. Et c'est surtout chez les jeunes, chez les, les, les jeunes, où on, on, on aperçoit ça, donc les jeunes qui entendent des voix, qui sont parfois perturbés par, par des esprits, qui ont une espèce de médiumnité à fleur de peau et qui ne savent pas comment vivre avec. Hein. Et donc, euh, c'est ça qui. On voit des applications, hein, des applications utiles, hein, euh, des cas d'obsession qu'on arrive à résoudre, etc. Donc, euh, voilà. Après, bon, que les gens n'y croient pas, ben c'est un peu leur problème, ça viendra bien un jour. Mais en tant que spirit, on a déjà quand même des éléments objectifs qui nous permettent d'avancer. À Tann, on a eu plein, plusieurs cas comme ça de personnes qui, vraiment <coughs> perturbées par, par des esprits, qu'on a réussi à faire sortir. Et puis le, le nombre de. Ça m'est arrivé à moi au début, avec mon épouse qui. qui avant même que j'étais spirit, hein, qui me réveille en pleine nuit en parlant d'elle à la troisième personne avec une voix qui n'était pas la sienne. Ce jour-là, je me suis dit, mais c'est moi qui suis devenu fou. Hein? Et puis, quand on a ouvert l'annuaire téléphonique de la ville de Récif à l'époque, hein, qui était quand même un machin qui faisait mille pages, et on a ouvert, on est tombé sur Fédération Spirit de l'État du Pernambouc. <cười> où donc, on a téléphoné, et un monsieur qui nous a reçus avec une gentillesse incroyable, Rien que le fait d'arriver là-bas, euh, mon épouse qui était dépressive, qui avait plein de problèmes suite à un choc psychologique d'une prof qui l'avait saqué injustement, etc., euh, elle allait tout de suite mieux. Bon, ça ne s'est pas résolu en deux jours. Hein. Et donc, euh, c'est par la suite qu'on a compris qu'en en fait, euh, elle était obsédée et qu'ils avaient fait pour elle euh, des réunions de désobsession. Et c'est ça qui lui a permis de sortir de euh, cette situation. Il y a un esprit qui lui avait mis le grappin dessus. Et c'est clair que le psychiatre, il donnait des médicaments, des machins pour dormir, malgré ça, elle ne dormait pas. Enfin voilà, ce n'était pas avec les, les, les remèdes matériels de l'époque, qui coûtaient très cher, n'avait pas aidé, ils n'avaient pas résolu le problème. C'est le centre spirit qui avait résolu le problème. Et, et, nous, et surtout, non seulement résolu, mais aussi, il nous a fait comprendre d'où venait le problème. C'est comme ça qu'on a commencé à s'intéresser au spiritisme. Donc, vous voyez, à partir du moment où, vous, où on voit des applications concrètes euh, au jour le jour euh, dans la vie, hein, des exemples comme ça, il y en a plein, euh, ben, à partir du moment où il y a des applications utiles à une idée, ben, ça donne beaucoup plus de force à cette idée, évidemment. Voilà, donc sauf s'il y a encore une dernière question, euh, ben, je pense qu'on va en rester là en remerciant encore une fois les bons esprits pour leur assistance, de nous avoir permis ces échanges et de comprendre toutes ces choses qui sont liées à cette phénoménologie et à la médiumnité. Voilà. Donc Merci beaucoup et puis je vous dis à la semaine prochaine.